On lance un appel, mon épouse et moi, alors euh, Gachet et moi Thierry Roelts, on lance donc un appel pour faire de cette maison un lieu d'activité original, surtout original, j'y tiens, et que tous les artistes et artisans qui pourront venir, lancez-moi vos offres, nous pourrons toujours essayer de trouver une solution pour un projet à trois ans. Hein. Ce n'est pas demain, c'est juste après-demain, et donc nous voulons un petit peu faire de cette maison. Un lieu vivant d'activité locale, surtout locale, et étrangement euh, innovante. Voilà, j'ai mis les deux, étrange et innovant. Il faut surprendre les gens, donner envie d'avoir envie de faire quelque chose avec nous, pour que de cette maison, ça soit un lieu d'innovation et de création. Donc nous allons faire une petite visite de l'ancienne boulangerie de monsieur et madame Gachet, Henri. Et voici le four construit dans les années 1950 qui a donc accueilli l'arrivée des barrages pour les ouvriers qui bossaient sur Roseland et tous ces barrages donc en construction ont apporté énormément donc de population et il fallait donc à four à la mesure de la population un petit peu étrangère aussi qui venait donc travailler sur Beaufort et là nous avons l'ancien local, local. L'ancien local donc, euh, où il y avait la pâtisserie. Avec une entrée extérieure. Et nous pouvons voir ici l'arrivée de la rivière. Voilà, qui donne donc euh, sur le Doron. Et le pont sur la gauche qui est donc le pont Henri IV. Parce qu'à proximité donc de cette boulangerie, il y avait un château des Ducs de Savoie. Nous avons donc déménagé de la région parisienne pour revenir vivre dans l'ancienne boulangerie que nous allons transformer. Et le, les locaux seront dédiés à, à l'artisanat local, dans toute cette partie que nous voyons ici. Peut-être laisserons-nous donc le four, qui sera un témoignage de grand-père, ou pas. Et donc de diviser tous les espaces en ateliers dédié à l'artisanat local, à des gens qui ont des idées, mais surtout des idées hors normes. Pas de limite, si ce n'est la créativité. Nous allons avoir accès à, euh, le, au local qui était dédié à la vente de la boulangerie. Nous allons essayer aussi de créer un petit, euh, un petit espace. Après, les artistes et les artisans n'auront plus qu'à développer leurs idées dans dans ces locaux. Sachant que nous avons démarré vraiment il y a trois mois suite à la vente de notre maison qui a permis de, rentre, de racheter le bâtiment. Et nous sommes contents donc de vous montrer un petit peu le patrimoine qui était donc dans la famille depuis 1780. Derrière sera le local dédié à la fabrication de confitures du Beaufortin de la Montagne. Voilà, donc je passe devant et voilà un petit peu le. Projet. Alors là, nous rentrons donc dans l'espace où grand-père stockait le fromage, les œufs, le beurre, donc de cette cave qui est toujours à température de 5 degrés. Et nous continuons la petite visite des caves. Voilà, petite cave, petite cave et la soute à charbon. Et ça, donc, euh, il serait intéressant de regarder ce que c'est. C'est la possibilité dessous qu'il y ait une, ri une rivière et donc peut-être il y aurait utile un projet de d'électricité ou un moteur électrique là-dessous, je ne sais pas, c'est à voir. Là, on va repartir donc vers l'espace chocolaterie que nous allons dédier là à des artistes qui pourront donc créer. Nous descendons au moins 1 qui est amené donc à la chocolaterie. À droite, nous avons donc un espace qui sera dédié à l'art et aux artistes. Ça semble que cette partie-là peut être cassée et nous amener dans un espace de voûte très très ancienne qui nous ramène aussi au XVIIe siècle. Et là, nous sommes en dessous du pont. Et ça, c'est la ça rivière de Là, nous arrivons donc dans cette chaufferie. Et cette pièce, du je pense, du 17 e on peut faire un atelier également. On peut revoir encore les anciennes voûtes. Et là aussi, une autre voûte qui doit avoir, donner accès à la rivière avec ses barreaux. Et la partie où nous étions voilà a donc été rajoutée, je pense, en 1800. Donc cette partie peut faire aussi un très bel atelier. Euh, voilà. Alors voilà donc le bâtiment là qui est en cours des euh, projets de devis pour rénover les locaux dédiés à l'artisanat et aux artistes. Là nous pouvons voir là où nous étions tout à l'heure, en bas du bâtiment, c'est là où il y avait les caves voûtées du XVIIe siècle. Hein. Voilà, nous pouvons voir là une petite trappe qui amène la, la soute au charbon. Donc la partie du bas serait dédiée aux artistes et, et en haut. Aux artisans locaux et la partie en haut serait dédiée à la rénovation pour créer donc des chambres d'hôtes ou appartements. Là nous arrivons donc dans la partie commerciale. Voilà. Actuellement c'est une boutique éphémère qui sera développée et à refaire. Donc là nous sommes dans la rue du Pont Morins. Et cette vitrine était la vitrine de la boulangerie que nous allons essayer de recréer pour des artisans locaux. Et cette partie-là, nous souhaiterions donc créer une dynamique. Il y aurait une boutique, on ne sait pas quoi, on ne sait pas qui encore. Mais le principal, c'est d'animer. On veut animer et en même temps dynamiser. Cette partie du haut sera donc rénovée également pour des chambres d'hôtes appartements. Avec les balcons. Qui vont jusque là bas là il y aura une boutique c'est derrière le four Et également ici une autre boutique qui permettra de faire une synergie entre tous les artisans voilà projet à trois ans dans toute cette partie il sera donc à louer à rénover aussi permettra donc de donner à des grandes familles un espace de vie assez intéressant là nous arrivons au deuxième étage avec une petite partie qui sera aussi créée en duplex voilà et là nous arrivons donc dans la partie ancienne où grand-père avait donc construit un petit grenier où le personnel dormait l'époque de 1940 que nous pouvons voir ici la classe 1930 voilà il y a plein d'inscriptions sur l'époque alors ici donc ce serait un duplex avec vue sur beaufort tout ça c'est du provisoire, nous essayons un petit peu donc, de voir avec la mairie pour pouvoir donc euh, essayer de trouver des financements pour la rénovation la dynamisation donc, du quartier du Vieux-Pont. Ça peut être un, un bon projet pour l'image de Beaufort également.